Euh, bonjour Jean-Pierre Andrevon. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie de nous avoir rejoints pour cette pour ce Nice Fiction virtuel euh, dû à, ouais, merci, à cette fameuse donc, pandémie. Ça va penser à moi. Bon, ça n'arrive pas toujours, mais... ah ben bah, écoutez, vous êtes le bienvenu à Nice Fiction en tout cas. Euh, je, je vais vous introduire très rapidement. Bien sûr. Et puis après, vous, on parlera de en fait de de demain, le Monde Enfin, le monde enfin que, oui. finalement, c'est assez d'actualité, c'est assez terrible. Après, euh, on, on, on ira plus vers votre écriture, ce que vous, vos thématiques, et là, vous vous développerez comme vous le sentez. Et j'aurai une petite question pour terminer sur la science-fiction en général, que je vous donne, donnerai à la fin. Donc, en fait, vous avez une... Pour parler très vite, euh, avant de vous donner la parole, vous êtes euh, un artiste assez multiforme, vous écrivez, vous, vous chantez, vous écrivez des chansons. Je sais que vous êtes dansé dans la musique, certains de vos textes ont été adaptés au cinéma ou en, à la télévision, et euh, vous, êtes journal, vous, étiez, vous êtes toujours journaliste suis toujours ça, journaliste. Oui, quelque oui, chose, oui, chose qui... Les médias, justement, oui, oui tout à fait. Voilà, et puis euh, donc voilà, je vous donne la parole, tout d'abord euh, je vous laisse vous présenter un peu mieux, même si je pense que beaucoup de nos spectateurs vous connaissent <rire> déjà, bien sûr, et puis après on, on avancera. Bon alors je ne sais pas, ce c'est toujours très difficile de parler de soi, hein, surtout quand on est aussi modeste que moi, non je présente là. Je ne suis pas modeste du tout. Ben, voilà, je suis un, un amateur de tout et un curieux de tout, donc je me suis dirigé très vite vers la science-fiction, d'abord comme lecteur quand j'étais jeune et même quand j'étais tout gosse. Hein, j'ai dû en lire, euh, oh là là, il y a le casque qui se barre là, j'ai dû en lire euh, quand j'étais encore à l'école primaire et même, le, ce que je répète souvent, le tout premier livre que j'ai lu, c'est « La guerre des mondes » de Wells, qui est un grand classique, un des premiers grands livres de science-fiction, et qui n'est pas du tout un livre pour enfants. Moi, j'ai dû le lire, vers, je ne sais pas, 8-9 ans, 9-10 ans au maximum. Et je crois que ça m'a dirigé vers ce genre, même si ce n'est pas, comme certains, un, un intérêt unique. Je m'intéresse à beaucoup de choses, effectivement. Donc, j'ai lu de la science-fiction au cours de ma scolarité, en vieillissant, en mûrissant, et j'ai eu envie d'en écrire. Quoi. Forcément, les choses qu'on aime, ben, on a envie de le faire, de le pratiquer soi-même. Et donc, j'ai commencé à écrire des nouvelles, plus ou moins mal foutues, puis je me suis amélioré. Mais ça a mis longtemps, ça a mis longtemps, parce que bon, j'ai terminé mes études au lycée, puis j'ai fait des études de beaux-arts, puis j'ai été professeur de dessin, une, une profession une occupation qui n'a pas duré très longtemps, six ans de toute façon, parce qu'après j'ai commencé à publier, donc j'ai préféré être mon seul maître et, et passer mon temps à écrire plutôt qu'être avec des élèves, même si j'aimais beaucoup le, le professorat, hein, j'aime beaucoup travailler avec des jeunes. Et voilà, comme ma carrière, si je peux dire, hein, quand, quand je parle de carrière, il faut mettre des guillemets, toujours, et, et, et notamment l'écriture, mais comme ma formation première, mon intérêt premier, mon talent premier, c'est quand même les arts plastiques, et je continué à dessiner, à faire des, des courtes bandes dessinées, à faire de la peinture, beaucoup de peinture, hein, ce que je continue d'ailleurs, tout en écrivant. Puis il y a aussi, c'est vrai, mon intérêt pour la chanson, avec ces gens de mon époque que sont Georges Brassens, Jacques Brel, tous ces gens-là, Félix Leclerc. Donc, ça m'a donné l'idée de, très vite, hein, tout ça, ça s'est passé très, en même temps. Il n'y a pas eu des, des points de césure dans ma, dans ma vie. Hein, et L'écriture, le dessin, la chanson, la peinture, j'ai tout fait en même temps et je continue à tout faire en même temps. Donc, voilà, puis j'ai eu la chance d'être publié, mais assez tard, hein, assez tard, puisque ma première nouvelle dans Fiction, qui était le grand magazine de science-fiction de l'époque, euh, est parue dans le numéro de... Mai 68, je suis très fier de cette coïncidence. Puis mon premier roman est paru un an après, un an et demi après. Et puis voilà, j'ai continué, quoi, j'ai continué, comme je suis un écrivain ou un compositeur et un dessinateur compulsif. Ça m'a permis d'écrire beaucoup, vite, peut-être trop vite parfois, je sais pas, c'est pas à moi de juger. Et puis on arrive aujourd'hui avec 170, 175 ouvrages dans ma vaste bibliothèque. Plein de chansons, plein de dessins, plein de toiles, etc. Voilà ce qu'on peut dire. Bon, s'il si y a des choses à ajouter, je veux bien, mais on peut… Tout ça sans aucune prétention, je fais ça tout naturellement, parce que ça me plaît, hein, c'est tout. Voilà. Ben, bah, c'est effectivement, il y avait la peinture que, et la bande dessinée que je n'avais pas relevée. Donc, c'est vraiment… Un, vous êtes ce qu'on appelle un artiste complet. Vous arrivez à, à vous exprimer dans, dans plusieurs types de… Bah oui, je n'explique pas pourquoi. Il y a des gens qui font qu'une seule chose, il y a des peintres qui font que peindre ou des écrivains qui font qu'écrire. Moi, je ne veux pas me comparer à Boris Vian, mais je suis un peu comme lui. Quoi. Je, je, hein, je fais un peu tout parce que tout me plaît et j'y arrive aussi. Bon, C'est comme ça. <rire> Sans me forcer, si je peux dire. Et toujours à Grenoble Toujours à Grenoble, je suis né à Grenoble, c'est une ville très sympathique qui n'est ni trop grande ni trop petite, qui est entourée de montagnes, on peut aller se balader très facilement sans même prendre sa voiture, hein. il n'y a qu'à grimper. Moi je suis un petit peu en dehors de la ville, là, sur le flanc d'une des collines qui ceinture au Grenoble, donc j'ai qu'à sortir de chez moi pour, pour grimper, pour être dans la nature. Donc voilà, je n'ai jamais eu besoin d'aller ailleurs tout simplement. Quoi. <rire> Je... On va passer maintenant à la... au texte en fait, dont on voulait discuter, qui est donc « Le monde, enfin », qui fait partie, donc, le dernier... la dernière publication est, dans... est parue au Bélial en 2013, dans un opus, dans un... une espèce d'objet de... un on peu… Appelle, on appelle ça un « best-of », c'est-à-dire la réunion… De ce qu'on peut considérer comme mes meilleures nouvelles, euh, euh, piochant dans toute mon euh, écriture, disons. Oui. Mais alors c'est un petit peu compliqué parce que bon, là c'est un ensemble de nouvelles, il doit y en avoir une vingtaine. Et puis il y en a une qui s'appelle Le monde enfin, effectivement. où Je décris un vieux cavalier qui se dirige vers la mer pour mourir en voyant dernière fois la mer. Et puis, il se trouve que cette nouvelle, je me suis dit « mais il y, a, il y a un truc là, euh, je ne peux pas la laisser toute seule ». Et peu à peu, j'ai écrit d'autres nouvelles qui se rattachent euh, et, et dont certaines euh, se réfèrent à la, à la jeunesse euh, ou à la vie de ce cavalier. Donc, on voit ce qu'il a fait avant, euh, avant que le monde soit totalement, totalement désert. Et, et j'ai réuni ces nouvelles dans un autre recueil, un autre bouquin qui lui s'appelle « Le monde enfin ». Il y a « Le monde enfin », livre, puis il y a « Demain le monde », autre livre, donc qui, qui se rapproche, hein, mais c'est deux, deux ouvrages différents. Et il se trouve que « Le monde enfin », effectivement, il est épuisé, euh, mais il va être édité en novembre. Voilà. Euh, c'est peut-être un peu compliqué ce que je dis, mais on peut, on peut revenir. Mais c'est tout des nouvelles, effectivement, sur, euh, sur l'écologie, principalement, beaucoup sur la fin du monde, sur la fin de l'humanité, un thème qui m'est cher, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et justement, euh, la thématique de Nice Fiction cette année, c'était « reboot ». Et vous, ce que je note à partir de ce texte, c'est en fait un reboot sans, sans les humains qui ont à la fin. tout à fait. Oui. À oui. Chacun a ses fantasmes, mais le mien, c'est effectivement un monde où sinon, sans humains, du moins, avec beaucoup moins d'humains parce qu'on est trop, ça, il faut, il faut en être conscient. On est bientôt 8 milliards, puis on sera 9 milliards inévitablement, puis 10 milliards inévitablement. Et puis on nous dit quand même, faites des enfants, faites des enfants sur une planète qui ne grossit pas à mesure que sa population grossit. Donc c'est un thème qui m'a toujours inquiété, qui m'a toujours passionné, qui m'a toujours terrifié aussi. Donc j'ai beaucoup écrit là-dessus. Euh, alors, quand on écrit sur un monde sans homme, il en reste un, c'est au moins l'écrivain. Voilà, c'est le paradoxe de l'écriture. On aime bien euh, exterminer tout le monde, en tout cas devant son clavier, tout en restant le seul survivant pour observer ce qui se passe. Voilà. C'est le paradoxe de l'écrivain de science-fiction qui aime bien écrire sur la fin du monde. Une fin du monde, d'ailleurs, qui est très, très, très étonnante, parce que ce n'est pas la guerre nucléaire... Euh... Euh, qui, a détruit, qui détruit cette humanité, c'est une espèce, de, ça s'appelle pandémie. Et ça, on ne sait pas très bien ce que c'est que cette pandémie. Oui, oui. Excusez-moi. Ben, non, non, je vous coupe. Euh, J'ai beaucoup écrit sur la guerre nucléaire, néanmoins, mais c'était un sujet qui était plus euh, à la mode, si je peux dire, dans les années 60-70, au temps de la guerre froide, au temps de la confrontation parfois un petit peu serrée entre les États-Unis et l'URSS, et puis ce danger-là, bon, sans être passé tout à fait, hein, c'est beaucoup atténué, on en parle beaucoup moins. Il y a moins de risques quand même aujourd'hui qu'une guerre nucléaire éclate par rapport à d'autres périls, hein, notamment l'effet de serre, l'extinction de, de, de beaucoup d'espèces animales et dont l'extinction de l'homme peut suivre effectivement. Donc, j'ai plutôt écrit là-dessus. Et quand j'ai voulu faire cette histoire de monde, de monde enfin, de monde sans homme et rendu à la nature et aux animaux, j'ai pas voulu reprendre le thème de la guerre atomique parce que j'avais pas envie justement de faire naviguer mon héros dans un monde apocalyptique où tout est détruit, où il y a des radiations et tout ça. Mon but, c'était justement que la nature renaisse et resplendisse. Donc, voilà, j'ai éliminé les hommes par une pandémie. Et du coup, vous êtes dans l'actualité assez, assez étonnamment Pas étonnamment non, parce que je veux dire l'actualité des pandémies, des épidémies, il y en a tout le temps. Hein. Il y a le SARS, il y a eu le, le SIDA, il y a eu la grippe espagnole, infiniment plus grave que le Covid-19. La peste du Moyen-Âge, qui, qui a exterminé la moitié de l'Europe. Donc, euh, la pandémie, l'épidémie, la maladie, c'est une chose avec laquelle on vit, quoi, de toute éternité, hein. voilà, depuis que l'homme est l'homme. Donc, je n'ai rien inventé, j'ai simplement surfé sur une des possibilités cataclysmiques qui nous guettent, qui sont autour de nous. Quoi. Et d'ailleurs, dans, dans, dans le, le, le, le, cette nouvelle qui est aussi quelque part un court roman, c'est une longue nouvelle, on peut être développer et en fait il y a un aspect très intéressant c'est que c'est le paysage c'est ce paysage, c'est une route qui est familière à beaucoup de personnes qui vont ben, de la région de Lyon à, au, dans, à la mer et en fait vous avez une, une, une vision de l'architecture et de la nature qui, qui, qui se font dans l'architecture, dans les restes, dans les ruines qui est très intéressante, très visi... enfin, pas visionnaire non mais très visuelle, visuelle pardon excusez-moi et qu'on retrouve aussi dans une nouvelle que vous la nouvelle que vous avez publiée en 2018 dans civilisation Scant, où il y a aussi une transformation voilà ça se passe sur une autre planète c'est très sur notre planète mais il y a une idée derrière et enfin il y a une il y a une sorte de génie chez vous à, à transformer ce... Exagérant. à mêler le naturel et le fabriquer. Là, ça tient parce que, comme je vous l'ai dit, mon, mon intérêt premier, c'est quand même le visuel, c'est quand même le dessin et la peinture. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Quoi. Je ne suis pas bon pour la psychologie, en fait, je ne crois pas. Je suis meilleur quand je décris un paysage. Et, voilà. et là, ça vient de ma formation et de mon intérêt tout premier pour la peinture, pour le dessin, pour restituer sur une toile ou sur une feuille du papier, ce que je vois autour de moi, bien sûr, oui. Et mon écriture, je tiens à ce que les gens qui me lisent, s'il y en a quelques-uns encore, euh, euh, quand euh, même. <rire> euh, se rendent compte de ce que se rendre compte de la place que je donne à, à l'environnement. Hein. Le cavalier che, chemine sur son cheval, donc il regarde ce qu'il y a autour de lui, les arbres, le ruisseau, le ciel avec les oiseaux, les villes ou les villages déserts qui traversent. Donc, je, alors, particulièrement pour ce, cette longue nouvelle, ce petit roman qui s'appelle « Le monde enfin », c'est vrai que j'ai parcouru simplement euh, des endroits et des routes que je connaissais très bien, parce que, bon, Grenoble… Maintenant, je ne circule plus beaucoup, mais plus jeune, j'allais beaucoup dans le midi, euh, à la mer, en passant par Avignon, où été un, un, un familier du festival. C'est une ville donc, que je connais par cœur, que je pouvais décrire parfaitement. Donc, voilà. Et, mais ça, pour tout ce que je fais, tout ce que j'écris, euh, je m'informe. Je J'essaie de faire les choses justes. Quoi. Je veux dire, si je, si je situe un récit dans une ville ou un village, il faut que j'y aille, quoi. il faut que je vois comment c'est, je ne veux pas inventer les choses, euh, sauf effectivement quand je écris de la pure science-fiction comme dans Scant, ou qui se passe sur une planète lointaine, là j'invente bien sûr, mais tout en inventant, je visualise d'abord, au moins dans ma tête. Oh, c'est très net, et d'ailleurs l'évocation d'Avignon, que je connais aussi pas mal, était très, très très belle et très... Euh, était oui, effectivement, ben courbe, les papes, enfin, tout ça, bon, c'est un lieu très familier. Et là, je l'ai imaginé effectivement désert rendu à la végétation. Euh, voilà, une ville morte, presque morte en tout cas, euh, comme comme tous les autres tous les autres lieux que traverse mon cavalier solitaire. Oui, bien sûr. Oui. <rire> Qui d'ailleurs euh, contourne des parce que c'est aussi la, la vallée du Rhône, c'est aussi la vallée des, des centrales nucléaires. Et c'est vrai qu'ils les contournent, elles sont encore en fonctionnement. Et on se demande. De... Alors, comme cette nouvelle est assez ancienne, la toute première, donc euh, on parlait beaucoup de Malville, quoi, la, le générateur de Malville qui était en construction euh, et qui n'a jamais faudrait en fonctionner. D'ailleurs, c'est une, une des nombreuses catastrophes du nucléaire civil. Donc, c'est pour ça que je, je, je l'ai fait figurer sur le parc cavalier, bien sûr. Ça, donc c'était pour les, les paysages. Et, et, euh, il y a aussi quel, quelque chose d'assez fascinant c'est votre, votre façon de d'écrire. Mais c'est vraiment, effectivement, on voit le, le crayon presque de, les insectes, les oiseaux sont très présents, sont. C'est quasiment, ce sont quasiment les héros de, de cette euh, aussi de ce, ce road movie en fait, est que qu est ce texte. Oui oui tout à fait. Ben, C'était le but du texte encore une fois faire revivre la nature telle que, bon, pas que je l'imagine, mais telle que je l'ai connue dans mon enfance et dans ma jeunesse, qui était un peu moins esquintée il y a une cinquantaine d'années qu'aujourd'hui. Et pour moi c'est très précieux pour moi que la nature et tout ce qui fait partie de la nature. Du moindre brin d'herbe jusqu'aux chiens, chats, chevaux, et en passant par les insectes. J'étais passionné par les insectes quand j'étais tout gosse. J'avoue que j'en poinçonnais parfois sur une planche. Je le regrette bien, mais j'étais bien jeune. Et puis je vis encore une fois dans un flanc de colline. J'ai un jardin, donc j'ai plein d'insectes dans le jardin. J oui. Les oiseaux viennent picorer sur mon balcon. Enfin, tout ça, c'est tout ça, c'est familier, quoi. C'est du vécu. C'est pas des choses inventées. C'est vraiment quelque chose qui me correspond et que je vis tous les jours. Donc les, les insectes et puis en fait il y a aussi euh, la psychologie des, du personnage. Euh, on a en lisant j'ai ressenti euh, en fait une humanité euh, en déclin bien sûr puisqu'en plus ils sont tous âgés on ne sait pas où sont passés les jeunes et euh, tu vois dans cette du moins dans cette euh, cette version là et, et on a l'impression d'une humanité plus douce. C'est-à-dire qu'il n'y a presque plus personne au monde, on ne se bagarre plus. Quoi. Il y a juste quelques petites communautés, effectivement, que mon cavalier rencontre en chemin. C'est tous des vieux puisqu'il n'y a plus de naissance mm. L'épidémie a, a tué presque tout le monde, sauf certains, parce qu'il y a toujours des gens préservés dans n'importe quelle maladie, dans n'importe quelle pandémie. Donc voilà, c'est des vieux qui savent leur, euh, leur fin prochaine et qui vivent paisiblement en cultivant leur jardin, en nourrissant des poules, etc. Donc c'est une espèce de paix qui est revenue par le fait qu'il y, y a moins de monde, donc il y a moins d'intérêt, euh, quel qu'il soit, économique, si on veut, de territoire, ou de tout ce qu'on veut. Donc c'est une fin du monde douce, c'est ce que j'ai voulu dire en fait. Un espèce de paradis sur terre qui ne va pas durer, puisque effectivement, tel que tel que je raconte l'histoire, à la fin il n'y a plus d'hommes, hein, puisque mon cavalier meurt à la toute fin, à la toute dernière page. Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué parce que quand on lit le total, hein, c'est-à-dire l'ensemble des nouvelles de greffe autour de cette nouvelle principale, euh, on voit qu'il y a quand même quelques couples qui survivent, dans, qui apparaissent dans d'autres textes. Eh oui, ben. euh, le, la, la terre continue malgré tout. Voilà. Malgré tout, et puis c'est un monde déconnecté aussi. C'est, euh, ce n'est même pas le Moyen Âge, c'est quasiment euh, la préhistoire parce qu'il a, on Je ne sait pas ce qu'il qu y a. Qu y a... <rire> parce qu'il il garde quand même, euh, il a son cheval effectivement, il a ah. un fusil avec quelques munitions pour se protéger. Euh, et puis les, les, les quelques communautés de vieillards qui survivent utilisent l'énergie solaire. Enfin, c'est des trucs euh, réels malgré tout. Non, non, c'est pas, j'ai pas voulu faire un retour à à l'âge de pierre, ce n'était pas, pas mon but, euh, c'était simplement ben, « qu'est-ce qui se passe si tout le monde meurt ?» Et ben voilà, on, on survit jusqu'à la fin dernière avec ce qui nous reste comme, comme instrument de travail, et comme, comme énergie. Et, voilà. et vous parlez de psychologie, oui, ben, je ne sais pas si c'est vraiment de la psychologie, c'est simplement le, le, le, le réalisme que, que je tenais à mettre en scène où il n'y a plus de, plus de conflits. Voilà, moi, je suis quelqu'un de profondément pacifiste. Tous les conflits me, me, me hérissent et m'irritent. Et même avec les animaux, il y a cette, cette séquence où ils rencontrent des lions mmh. sur la route, mais les lions, ils n'ont jamais vu d'homme, donc ils ne cherchent pas à l'attaquer parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Je tenais à faire tout ça, quoi. une espèce de vision, je pas de, de paradis terrestre. <rire> parce que je suis un incroyant total, mais voilà, les gens qui vivent en harmonie, avec les animaux qui cherchent plus à les, à les attaquer, c'était ça. Et en fait, euh, par, par rapport à, à, à, vos, à vos écrits, vous, êtes, vous, êtes, vous vous définissez comme un, un écrivain engagé donc, dans l'écologie, euh, la défense de, de la nature, et... Et est-ce que vous pouvez développer, enfin mettre, nous dire un petit peu ce, ce, comment votre engagement dans, dans la vie et dans, dans l'écriture fonctionnent ensemble aussi. Oui, ils fonctionnent ensemble parce que c'est moi, je veux dire, avant d'être un écrivain, je suis un homme, je suis un citoyen, donc voilà, un citoyen qui a toujours été, à la, qui a toujours été en prise sur le direct, en prise sur la vie de tous les jours, moi je viens quand même… Du syndicalisme, vous voulez, syndicalisme étudiant notamment. Hein, euh, J'ai beaucoup milité à l'UNEF hein, dans, dans, dans mon jeune temps, quand j'étais étudiant. Et puis alors là, c'était la guerre d'Algérie. Puis après, c'était la guerre du Vietnam. Enfin, on, on, voilà, c'était nos engagements à nous et à moi en particulier. Et puis très vite est venue le, le, le, la conscience du péril qu'on faisait subir à notre planète, donc à notre planète, donc à nous, hein, la destruction de l'environnement. Le, le, les villes qui, qui rongeaient la place de la campagne, de la campagne le, le, le péril atomique Donc dans les années 60-70 qui s'est atténué, et puis maintenant l'effet de serre qui nous menace à brève échéance. Donc j'ai toujours, eu euh, toujours eu ça en ligne de mire, et donc euh, le citoyen que je suis, euh, devenu écrivain un petit peu par hasard, euh, bah, il écrit ce qui pense, ce qu'il croit être juste. Quoi. Et mon engagement, il tient beaucoup, c'est vrai, à mon écriture, hein. euh, au coup de gueule que je lance sur bon, des messages que j'envoie, des dessins que je fais, des blogs, tout ça, euh, des, des, des participations à des réunions, des manifestations bon, antinucléaires, par exemple. Je fais partie d'une association anti-nucléaire de l'ISER. Euh, voilà tout ça tout ça va ensemble quoi pour moi c'est pareil quoi le, le... je serais autre chose qu'écrivain mais je vois pas ce que je pourrais être d'ailleurs en fait mon <rire> engagement serait le même peut-être que j'aurais plus de temps pour m'engager vraiment de manière physique si je puis dire euh, mais voilà quoi j'ai fait des, des toutes les manifs anti la toute première manif c'était à un à ce c'est pas très loin de Grenoble puisque c'est euh, dans l'Inde c'était en 1970, c'était avec les gens de Charlie Hebdo, déjà à l'époque où j'écrivais, je, où je, où à l'époque. Il y avait Cavana tout ça, tous ces gens-là. Puis après la grande manifestation contre le surgénérateur de Malville, là c'était en 1977, il y avait 70 000 personnes, c'était vraiment exceptionnel. Et puis voilà quoi, bon ben voilà, c'est ma vie tout ça. Hein. Je fais pas de différence en fait, je fonctionne comme ça. Et, et du coup, ça, ça continue à alimenter votre, votre création, votre… Ben oui, parce que j'écris sur ce qui me préoccupe, évidemment. Donc, j'écris encore une fois toujours, toujours sur la préservation de la nature. Et préservation de la nature, ça veut dire préservation de l'humanité. Parce que si la nature meurt, l'humanité mourra avec elle. Ça, beaucoup de gens ne s'en rendent pas vraiment compte. Euh, ils préfèrent consommer, ils préfèrent conduire leur bagnole, etc. Prendre l'avion trois fois par an pour aller à l'autre bout du monde, etc. Tout ça, c'est des choses qui m'inquiètent, qui, qui me préoccupent. Alors bon, euh, on peut dire que je, souvent, je me, on me l'a reproché d'ailleurs, j'écrivais toujours la même chose que je me répétais, mais c'est vrai que je peux difficilement faire autrement. Quoi. Sauf que je l'ai fait malgré tout en écrivant quelques, quelques bouquins, notamment la série Gandhar, là, qui compte six romans et autant de nouvelles sur une planète très lointaine, mais là où je parle aussi d'écologie, enfin, fatalement, ça revient toujours au galop, si je peux dire. C'est sûr qu'effectivement, la, la science-fiction est une, un espace de liberté qui permet de, de se projeter peut-être plus facilement que, que des romans historiques qui racontent des choses qui sont déjà... Ah, des oui, oui, la science-fiction, c'est le roman historique du futur, quoi. Alors que le futur, comme, comme il n'est pas, pas arrivé, on l'invente, donc on peut dire ce qu'on veut. Mais je crois que le, le seul futur valable, c'est le futur qu'on décrit par rapport au présent qu'on vit. Tout, tout ce que j'écris, est ce que les auteurs de science-fiction écrivent en principe, hein, s'ils si, voilà, si ne veulent pas tourner le dos à la réalité, ils partent de, de la vie de tous les jours. Hein, voilà. Alors quand on a en place sixième extinction, bah, on se dit, bon, bah, dans 50 ans, dans 100 ans, bah, l'extinction, la, la elle sera vraiment là. Quoi, voilà. Donc, euh, on ne peut pas y échapper. Quoi. Je dis souvent que ceux qui y échappent volontairement sont des lâches et des traîtres, mais je crois que c'est vrai quand même. Quoi. Qui échappent à l'extinction de masse, non bah, Oui, non, mais je veux dire échappe au futur prévisible. Où... ou… Ouais. Possible, voilà, c'est tout. Hein. C'est pour ça que je déteste tout particulièrement l'héroïque fantasy qui, a là, qui, a pourtant le, qui est pourtant un genre en, en poupe en ce moment. Parce que là, on se projette sur des mondes qui n'existent pas, on oublie le présent, et voilà. Quoi. Donc, on était sur l'héroïque fantasy, le fait qu'elle décrive des mondes qui n'existent pas. Mais bah, non, non, on les mondes n'existent pas. On le Chevalier, au château fort, au dragon, tout ça, ben, ça peut être intéressant. Euh, si on... Non, mais moi, personnellement, c'est vrai que ça ne m'intéresse pas. Quoi. Moi, je, je veux rester dans la réalité. <rire> dans la, effectivement. Donc, du coup, je, je voulais aussi euh, qu'on qu parle un petit peu de, de, du format que vous utilisez, du format de… de quand vous écrivez, vous, vous avez parlé de nouvelles. Bah, la science... Pardon, mais je vous coupe, je parle beaucoup, c'est bien. Non, non, mais c'est pour vous. <rire> tout dépend du sujet que j'aborde. Il, il y a des sujets qui méritent ou qui, dont, je ne sais pas, moi, 10 pages qui, se, qui peuvent se résumer à 10 pages, à 20 pages, à 30. Il y a d'autres sujets qui demandent un roman de 300 pages. Ça tient vraiment pour moi du sujet, quoi. La, la manière dont je veux raconter une histoire. Il y a des histoires courtes, puis des histoires longues, c'est tout. Mon dernier roman qui est encore inédit, il fait un million de signes, c'est-à-dire que ça fera un bouquin de 350-400 pages. C'est un bouquin un peu de politique-fiction, mais, bon, euh, mais, qui, mais qui, qui démarre sur la réalité aussi, bien entendu. Et si ça se termine par une bombe atomique à Paris. <rires> Attention, ne spoiler <vous> spoilez pas. <rires> mais vous, il sort quand La science-fiction, et, et, et c'est vrai que la science-fiction vient des États-Unis quand même, en grande hum. partie. Oublions Jules Verne un petit peu. Et la science-fiction a démarré dans les années 20-30 avec des tas de revues, on appelle ça des pulps, hein. c'était des petites revues sur du mauvais papier. Donc, ils publiaient plein plein de nouvelles à tous les grands auteurs, que ce soit Asimov, que ce soit ils euh, hum. ils ont tous commencé et, et continué d'ailleurs à écrire des nouvelles. Parce que souvent, on, plutôt que se perdre dans des détails, dans des descriptions euh, barbantes et rasoirs, on se concentre sur une action précise, donc ça peut tenir encore une fois à 20 pages, 30 pages, 40 pages. Donc la nouvelle, c'est quelque chose que j'aime bien de toute façon comme lecteur, et c'est particulièrement adapté euh, à la science-fiction, je crois, en tout cas pour moi. C'est vrai que j'ai écrit plus de nouvelles effectivement que de romans, euh, parce que je le jugeais comme ça, je le sentais comme ça, quoi. je ne théorise pas là-dessus, hein. c'est euh, avant Non, non C'est par rapport à votre approche personnelle euh, oui. d'écrivain oui, oui, mais justement, euh, bon, souvent euh, c'est comme un, une petite aquarelle ou comme un dessin, une nouvelle, on, on prend un sujet, on le traite du mieux qu'on peut sans s'étaler, sans encore une fois, dans de longues descriptions, même si... Paradoxalement et comme vous l'avez souligné, j'aime bien écrire oui. l'environnement, mais c'est pas toujours utile non plus. Je, ça tient vraiment au sujet essentiellement quoi pour moi. Alors je, je n'ai pas eu l'occasion encore de vous lire, mais vous écrivez aussi pour la jeunesse. Bah, ce, quand j'écris, j'écris plus pour la jeunesse, mais c'est vrai que c'est plutôt pour me le demander que des gens qui avaient, qui avaient lu ma science-fiction adulte, m'ont dit ah mais tu tu devrais faire un livre adapté aux jeunes lecteurs. Alors je l'ai fait, mais c'est ça, ça m'embête un peu parce que fatalement il faut un peu se censurer quand même quand on écrit pour la jeunesse, sur le sexe, sur la politique, sur des choses comme ça. Donc je l'ai fait, je ne le fais plus. C'est pas ma passion. Quoi. Je pense qu'un bon lecteur hein, lit n'importe quoi. Si je me reporte à mon cas et à La guerre des mondes de Wells, qui est vraiment un bouquin très dur, adulte, je l'ai lu avant dix ans. Quoi. Donc, oui. Littérature pour la jeunesse, c'est un petit peu un genre bâtard quoi pour moi, sincèrement. Mais bon, il y a d'excellents auteurs pour la jeunesse, c'est sûr. <rire> Je ne suis pas Saint-Exupéry, malheureusement. Bref. Je ne sais pas s'il a écrit pour la jeunesse, <rire> vraiment. Oui, quand même. Mais bon, c'est un, un petit détail tout ça. Euh, mais j oui, non, pour moi j'aime bien écrire ce que j'ai envie d'écrire sans du tout m'auto-censurer Je crois qu'il n'y a rien de pire que l'autocensure hein. je On se oh là là, mais ça, ça je vais vexer et, euh, certaines catégories de lecteurs je vais, Il ne faut pas, non, moi je ne dis pas ça J'écris Franco de Port, j'y vais, vais tout droit Et bon, il ben, y a des gens qui n'aiment pas ce que j'écris, c'est normal hein. Il me juge trop politique, il me juge trop, trop ci trop ça, trop engagé, trop méga. Mais peu importe. Je préfère avoir moins de lecteurs et qui adhèrent à ce que je dis plutôt que m'adresser à tout le monde parce que tout le monde ne veut rien dire en fait. Ouais, c'est on écrit puis le lecteur reçoit ce qu'il reçoit. Bonjour. Pardon, non, non, mais... J'aurais une petite question encore pour en revenir au personnage en science-fiction. Et, euh, et je voulais en fait vous demander pour vous, qu'est-ce qu'un personnage, qui est le cas de, de, cette, de, ce, de cet homme qui part sur son cheval, qui n'a. Même pas finalement de nom, parce qu'on ne sait pas comment il s'appelle dans cette ah, on partie. On si on lit l'ensemble des nouvelles qui se rattachent. Parce que ah ben bah voilà, mais je n'ai pas fini de vous lire, donc j'ai encore du travail. C'est un, un professeur à l'Institut de un, un zoologue, en fait, et puis voilà. Et dans, dans le reste des nouvelles, on le voit évoluer avec les gens qui meurent autour de lui, mais lui, il est immunisé, on ne sait pas pourquoi. Et puis, il vieillit, il part en Afrique pour étudier les éléphants. Et voilà, et là, c'est vraiment la fin de sa vie, mais j'ai... Après avoir écrit cette nouvelle, j'ai vu d'autres qui se situent avant son parcours. il voilà. bon, faut, faut tout lire pour avoir le, le, le, le total. Quoi. Eh ben, je lirai, sinon il ne manquerait pas. Donc du coup, ma question c'était, qu'est-ce qu'un personnage sans avenir en science-fiction Pardon, attends, j'ai passé. Cette... Qu'est-ce qu'un personnage sans avenir ah, en science-fiction. Je ne sais pas ce que c'est que l'avenir, moi l'avenir on l'invente tous les jours. On dans dans l'histoire, hein, là je suis vraiment dans le, dans, dans le, dans à l'intérieur de l'intrigue du roman. Non, je, je crois que c'est un personnage qui ne se pose pas de questions parce qu'il n'a plus de questions à se poser, hein, il est vieux. Euh, ce qui est de marrant c'est que j'ai écrit il y a longtemps, mais j'ai l'âge aujourd'hui que, que mon cœur <rire> a euh, dans cette nouvelle. Donc il, il vit au jour le jour en… En chevauchant, en se reposant, en trouvant des abris pour la nuit, c'est quelqu'un qui se pose plus de questions. Il sait qu'il va mourir un jour ou l'autre. Il veut mourir près de la mer, parce que c'est un vieux fantasme. C'est un, une idée poétique. Hein, mourir en regardant la mer, toujours recommencer, comme dit un autre écrivain. Euh, voilà, c'est tout. Donc, je n'ai pas cherché à lui donner une psychologie particulière. J'ai essayé, au contraire, de me mettre à sa place. Hein. Euh, voilà, il n'y a plus personne, ou il n'y aura bientôt plus personne. Bon, il ben, n'y a, y a, a pas de question à se poser, qu'on vit au jour le jour et c'est tout, je n'ai pas cherché autre chose en fait. Le, le, le, ce qui le préoccupe, c'est où dormir, où se mettre à l'abri de la pluie, ne pas fatiguer son cheval, prendre des médicaments qu'il doit prendre, essayer de trouver à manger, hein, voilà, c'est tout. C'est la vie de tous les jours de la manière la plus simple et la plus brute possible. Oui, ce qui m'a ce frappé, c'est au début, je me dis, mais ça pourrait être un personnage de SDF, en fait, il n'a il plus rien, ah, il est... Oui, il n'a a... rien, mais il n'a plus grand-chose, effectivement, mm -hmm. euh, sauf que c'est un SDF sans personne, pour lui faire l'homo, de presque plus, mm -hmm. même s'il rencontre, effectivement, certaines communautés de, de, de gens qui survivent, de, de son âge, en fait, ouais, ouais, ouais. Mais bon, c'est très difficile, après l'avoir écrit, de, de, de, de se remémorer la manière dont on a commencé à écrire. Une fois qu'une nouvelle est faite, bon, ben elle est faite, voilà, elle est gravée dans le marbre, si je peux dire, ou gravée sur la, un fichier ordinateur, et puis on passe à autre chose. Quoi. Mais c'est vrai que ça fait partie des textes qui me, qui me ressemblent le plus, qui sont le plus chers à, à ma mémoire d'écrivain, ça c'est certain, ouais. Bah écoutez, c'est un beau texte, hein, de toute façon. Alors, euh... oui, allez-y. Non, non rien, c'est vrai que parmi les, mes lecteurs ou les critiques, c est, c est, souvent ce, ce texte, on cite de moi comme me représentant le mieux, c'est vrai. En tout cas, qui représente votre amour de la nature très clairement, et puis, votre, puis ce que je joue, c'est votre amour du, du dessin. de... Oui, préserver, préserver ce qui est autour de nous. Voilà. C'est ça, en fait. Hein. D'ailleurs, la fin est un clin d'œil assez presque humoristique là, avec le panda. Bah, alors, oui. oui, tout à fait. Oui. Non, non, mais c'est ce que j'ai voulu. C'est dire euh, la, la nature, la Terre, de toute façon, elle restera, de toute manière. L'humanité a de grandes chances ou de grandes malchances de s'éteindre. Si ce n'est pas dans 100 ans, ça sera dans 1000 ans, mais elle s'éteindra. Et la planète restera hein, pour encore 4 ou 5 milliards d'années. Donc, voilà, ce n'est pas sur la planète qu'on doit se faire du souci. Euh, C'est sur la manière dont elle, dont elle survit, avec tout ce qui était… Je veux dire, on est arrivé très tard, hein, bon, euh, sur cette planète. Euh, les animaux seront là depuis des millions et des dizaines et des centaines de millions d'années. De quel droit on les exterminerait pour prendre leur place voilà, C'est ça, ma philosophie. J'aurais une dernière question, si vous n'avez pas envie de dire encore quelque chose sur. Je suis très bavard, vous savez, alors je peux en dire. Mais peut-être qu'elle nous emmènera vers quelque chose. En fait, la question que je voudrais vous poser, c'est que reste-t-il encore à écrire en science-fiction, maintenant, au jour d'aujourd'hui Il y a beaucoup d'auteurs qui. Euh, qui aborde des thèmes sur l'informatique, sur l'intelligence artificielle, sur la vie artificielle, euh, sur le confinement justement, mais voulu, euh, les gens protégés dans des bunkers où tout est... Tout oui. est belle, hein, où On vit à, non pas dans la nature mais avec des fenêtres qui ouvrent sur la nature et la, la bouffe qui arrive par des canalisations, je ne sais pas. Ça c'est un, un thème qui, qui m'effraye de, de toute façon, mais je n'ai pas envie de traiter tellement ça m'effraie. Et puis il y a toutes les, les, les histoires euh, sur le clonage, par exemple, sur le transhumanisme, essayer de transformer l'homme, le rendre meilleur, encore une fois entre guillemets qu'il n'est. Euh, ça c'est tout des thèmes de, de, de science-fiction que je n'aborde pas moi, mais que beaucoup d'autres auteurs euh, abordent parce que c'est dans l'air du temps, parce qu'on y est quoi dedans. Hein euh, ben, la preuve, on se parle pas, on n'est pas en face, on se parle par écran interposé. C'est bien ça cette, oui. cette facilité, mais il ne faut pas non plus en abuser, quoi, je veux dire, c'est quand même bien de se rencontrer, euh, voilà, les yeux dans les yeux, et de, bon, même si en ce moment c'est un petit peu difficile, mais le Covid y passera, comme toutes les autres épidémies ont passé, hein, il ne faut pas non plus euh, s'affoler sur ça. Du coup, pour vous, la, la, la science-fiction a encore de beaux jours, même si... Là, nous... Oui, on invente le, le, le, la phase, une des... Une des... Les facilités qu'on a en tant qu'être humain, c'est qu'on peut inventer toujours. Hein. Et la science-fiction n'a pas de raison de s'arrêter à inventer, puisque les choses évoluent de toute façon d'année en année. Il y a toujours de nouvelles choses qui se passent, point de vue scientifique, sociologique, politique, tout ce qu'on veut, géographique, etc. Donc, se basant sur une réalité qui évolue d'année en année, et bien la science-fiction évolue en parallèle, quoi, bien sûr, oui. On parle moins, beaucoup moins d'aller dans l'espace, comme on le faisait il y a quelques 10 ans, 20 ans, ou non plus que ça, 30-40 ans, parce qu'on sait que dans l'espace, on ne peut pas aller bien loin. Quoi, et les problèmes se posent plutôt sur la Terre. Donc voilà, la science-fiction se moule sur l'environnement, le, sur la situation euh, du monde dans lequel on vit, quoi, au jour le jour. Donc ça reste d'actualité et... Et effectivement, c'est ancré dans, la, dans notre réalité. Bien sûr, même <rire> si, encore une fois, la science-fiction n'est pas un genre très, très populaire. Il y a peu de gens qui en lisent, hein. il ne faut pas non plus se leurrer. Il faut que de gens qui lisent de la fantaisie, <rire> plutôt que de la science-fiction pure et dure. Mais bon, ça c'est chacun, chacun son choix. Hein. Et le mien est fait, en tout cas. <rire> voilà, merci. Vous aurez peut-être autre chose dont on pourrait discuter, non parce que là, j'avoue que. Non, mais je, je pense qu'on a encore fait... plein de choses à se dire. <rire> Bien sûr, non, non, mais je continue à écrire, je continue à dessiner, etc. Je mourrai sur scène, comme, comme Molière, je pense. Mais en ce moment, c'est vrai que je, je, maintenant, je fais un petit peu retour sur tout ce, qui a, tout ce qui a fait ma vie intellectuelle, en tout cas, en publiant plutôt des livres théoriques sur la, la dystopie ou sur le, le, le cinéma de science-fiction. Vous voyez, j'ai fait tous mes derniers bouquins, c'est plutôt des, des études, effectivement, sur le genre dans lequel j'ai baigné depuis, depuis très, très, très longtemps. Quoi. Mais bon, ça, ça, j'écris quand même, des, des, notamment le roman que j'évoquais qui n'est pas encore paru. Voilà. Et qui paraît quand mais je ne sais pas, justement, je ne sais pas encore. Euh, il est chez un éditeur qu'il a pris, mais on ne sait jamais, c'est souvent assez long, hein, mais ça va, ça va arriver. Et puis surtout, je compte beaucoup sur le, la réédition du Monde enfin, euh, toutes ces nouvelles qui sont autour du cavalier, j'en ai même rajouté quatre en plus par rapport à la précédente édition pour vraiment faire un tour complet de l'extinction progressive. <rire> <et du rire> des humains. Mais du coup, ce, celui-là, il est, il est prêt à sortir ou pas Oui, il va sortir en novembre chez ActuSF qui est un éditeur. Ah, dès que, déjà Donc c'est bien de, de nous l'annoncer parce ah, que… Tout à fait. fait. C'est voilà, un, un éditeur qui a déjà publié plusieurs de mes, de mes ouvrages. ActuSF. SF. D'accord. Écoutez, on va l'attendre. Novembre, c'est n'est pas oui, plus, ah, ben, plus loin que ça. ça. <rire> Voilà, bah écoutez, euh, je ne sais non, pas si. Cet entretien, ça fait toujours plaisir de discuter et de porter la bonne parole, si je peux dire. Ben, oui, bien sûr. Et puis bon, euh, moi personnellement, je ne vous connaissais pas beaucoup. Et donc, euh, ben, j'ai découvert euh, une écriture qui me plaît beaucoup et que je vais pouvoir approfondir en novembre. Oui, mais... ben, il y en a bien oui. d'autres aussi. Mais j'en trouverai bien dans les bibliothèques. Vous verrez, oui, dans les bibliothèques. Euh, oui, bien sûr, oui, mmh. tout à fait, oui. Mmh. Bon, Encore une fois, mes bouquins circulent, ils sont réédités aussi euh, régulièrement. Euh... Le dernier trait d'été, ça s'appelle « Les enfants de Pizoride ». Et là, c'est un ouvrage un petit peu sur le nucléaire. Voilà. Oui, je, je l'ai vu. J'ai vu l'article, effectivement. D accord, d accord. Mais oui, j'ai vu. Mais là, c'est plus du fantastique, non oh, Pas vraiment, parce que c'est une histoire d'araignées qui, qui font leur nid près d'une centrale nucléaire, qui sont irradiées, qui piquent des gens. Voilà. Je n'en raconte pas plus, mais c'est… D'accord, et euh, maintenant, oui, il faut nous laisser découvrir. <rire> Mais celui-là, il est oui. sorti. Oui, oui, il est sorti. Les, hein. les enfants de pisoride. Les enfants de Pizoride. Pizoride. Une araignée spécifique, vous voyez, là, je suis toujours très précis dans ce que je raconte. Voilà. Dans la nature, toujours. Comme on peut croiser dans n'importe quel champ. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir accepté cette rencontre. J'espère qu'on vous verra en vrai à Nice l'année prochaine. Ah, oui. Ah oui, Nice, c'est passe un peu loin, mais ce n'est pas très loin non plus. Mais... Oh, je, je peux vous le dire, j'y vais moi souvent à Grenoble, c'est oh. 5 heures de route. Quoi. Oui, oui ben voilà, mais ne parlez-moi pas de route parce que je n'ai pas de voiture et je déteste ça. Alors Il euh, bon. ah, y a le train qui y va. Il y a le train, ça va quand même, mais bon, rien n'est impossible effectivement. Voilà, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est moi encore, hein. votre patience, tout ça.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 Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.